C'est Toshikro et bienvenue aujourd'hui sur Flame of Mirrors. Un petit indie horror game que je viens de trouver sur le net, il a l'air assez sympa. Je m'avance un peu vite peut-être en disant ça, euh, car les trois dernières vidéos, les horror games qu'on a fait euh, ces deux dernières semaines étaient plus que moyens. On verra si celui-là arrive à rehausser le niveau. C'est parti Je ne connais pas du tout euh, Flame of Mirrors, je ne connais pas l'histoire, les creuses, donc totale découverte, on verra bien. Ok Ok C'est parti On dirait que nous sommes dans un... Ah Alors déjà que je ne comprends pas l'anglais de base, essayer de comprendre l'anglais plus une voix de ce genre plus une qualité médiocre de ce genre, c'est quasiment impossible. D'ailleurs je n'ai absolument rien compris Mais il y aura certainement une traduction française Comme d'habitude vous le savez je pense toujours à vous les creuses <rire> Regardez il y a des clowns là-bas Putain on est dans un... Il y aura peut-être des clowns du coup Merde On a des petites sucreries ici putain ça donne faim Là il est quoi Il est, il est 11h du matin J'ai trop la dalle les creuses J'ai trop la dalle Regardez il y a carrément des jeux gonflables ici Il y a carrément des... Bon est-ce qu'on va dans la bouche du clown les creuses <rire> Allez on y va Putain, je le sens moyen, là, du coup. Ah, d'un coup, je le sens moyen. What Hey Oh On nous voit dans le miroir. Regardez. C'est donc à ça qu'on ressemble. Hey, j'ai une sale tête, aujourd'hui. J'aurais bien fait de jamais venir. Ah, mais on dirait qu'on est, en fait, un, un garde une espèce de, de garde du, du spectacle, je sais pas si ça doit être une espèce de, un espèce de spectacle ici euh, Bon là il fait nuit en l'occurrence donc il a personne Et nous nous sommes le, le gardien en fait, le, le gardien de nuit J'imagine que c'est ça, regardez sa position <rire> Oh là, oh là, là là là on va dans le noir là, Oh oh oh oh oh What the fuck, ok il fait tout vert maintenant j'ai l'impression que dans l'horror game, à chaque fois que ça commence à faire flipper, ils décident toujours de mettre une lumière verte dans les couloirs. Référence à euh, le, le jeu qui ressemblait à Silent Hill. Là. Pity. Putain, il y a de la fumée maintenant. Il y a de l'eau. Je marche dans de l'eau, il y a de la fumée. Qu'est-ce qui se passe Ok, donc j'imagine que c'est à droite. On n'y voit pas grand-chose. fait tout noir d'un coup. Euh... Ah putain, putain, putain. <rire> Qu'est-ce que c'est que ce truc bordel N'importe quoi. J'ai pas, non, j'ai pas eu peur. Ça c'est des conneries, les creuses. C'est des putains de conneries. On va se remettre bien tranquillement. Ah. Pff, détente bon, Alors du coup, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Euh, on va retourner en arrière parce que je vois que le chemin est bloqué. J'imagine que je dois retourner. Ah, il y a un message ici. You can. On peut fermer nos yeux. You can close your eyes. D'accord. Donc avec clic gauche, nous pouvons fermer les yeux à la statue. Si vous vous souvenez du horror game statue. Oh putain. Euh, je sais pas si je dois fermer les yeux là. Oh putain de merde. <rire> Est-ce qu'on continue les yeux fermés Non, ça serait pas rigolo. Ça serait pas marrant les creuses. Il y aurait pas de spectacle. Il faut que je continue les yeux ouverts. Je crois que c'est encore plus flippant si on ferait tout le jeu. En maintenant, clique gauche comme ça avec les yeux fermés. Ça sera encore plus flippant. Bon, toujours rien. Ah. <rire> ça, c'est le genre de peur euh, fatigué tu vois. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ok, donc le, le miroir vient de se péter. Vous savez quoi J'ai augmenté le son dans mes oreilles. <rire> Peut-être que le prochain streamer va me faire plus réagir. <rire> ok, on, on y voit pas grand-chose. Ah, il y a une porte là-bas. Non, c'est plus un espèce de portail, what the fuck Qu'est-ce que c'est Ah non, c'est un miroir, d'accord. C'est un miroir. Bien. Eh, c'est sympa le rôle. Euh, euh, euh, euh, derrière nous. Ça va se pointer derrière nous. Oh putain de merde. <rire> ok. Me dis pas que c'est fini. Non Ouf C'est pas fini, j'ai eu peur. Franchement ça aurait été la honte là Ça aurait été la honte pour les développeurs de finir un jeu maintenant Donc écoutez je sais pas Peut-être qu'il y a eu un accident dans cet endroit Et que les, les, les personnes, les familles ont fini brûlées Et ils hantent ces couloirs en fait tout simplement Putain c'est sympa qu'on ait le reflet comme ça de nous Ça c'est bien foutu Alors Mirrors will show what I done Oh putain ça me montre Oh la va choquer. Okay. Les miroirs me montrent ce qui se cache. Donc, il y a quelque chose qui se cache dans les couloirs. Et... Et les... Et les, Et les... Et les... Et les miroirs nous les montrent. Putain, j'ai envie... vraiment pas envie de regarder dedans, du coup. Oh, mon Dieu. Ok, il a rien. Mirror skills. Les miroirs tuent. Oh, j'entends des bruits chelous, les croisés. Il y a quoi, là Putain, j'ai vu une boule de feu au loin. Qu'est-ce que c'est Bon, j'avoue que je commence un peu à flipper. Euh, on tient peut-être un bon horror game là, les Crozes. On tient peut-être un bon horror game. J'ai les jetons, bordel. Donc, ils nous ont dit de, de ne pas regarder dans les miroirs, mais je, je suis attiré par ces miroirs, bordel Les Crozes mais idée J'ai plus le contrôle de la situation <rire> Ok, encore un miroir ici. Euh... Oh la gueule du mec <rire> Il est pas bien, on dirait qu'il est constipé un peu. Il est un peu constipé, il a mangé, il a mangé des... Il a mangé mexicain, il a mangé indien, je sais pas, mais il a pas l'air bien. <rire> Pourquoi quand se ferme les yeux, il y a un bruit chelou Oh putain What the fuck Putain, j'y comprends plus rien avec Rose. J'étais devant un miroir il y a deux secondes, je ferme les yeux devant le miroir, et je me retrouve au milieu d'un couloir. Qu'est-ce que ça veut dire ah mes oreilles C'est pas permis ça d'accord D'accord Oh là là, ça a l'air très bizarre comme Zeus je vous l'avoue Je comprends pas tout les creuses Je ne comprends vraiment pas tout Je pense qu'il faut fermer les yeux devant les miroirs Ou alors pas du tout c'est peut-être totalement l'inverse qu'il faut faire Ok le, le miroir Le miroir ne miroir plus Le miroir ne miroir plus Je me suis oupu plus les creuses je ne me ou plus. Et ça, c'est très mauvais. Oh, putain, que c'est mauvais, ça. Euh, je silloue rien du tout dans ce jeu, en fait. <rire> J'essaie d'y voir quelque chose, mais je ne silloue rien. Bon, on va continuer à faire... <rire> ah oh, de merde Oh, putain Oh Et lui, par contre, il n'a pas du tout eu peur. Regardez cette tête. Il y a toujours cette tête de constipé, là. <rire> ah bah bon, alors là, là, franchement, honnêtement, ça m'a fait flipper. Ouh. Wow. Wow, wow, wow, wow, wow, J'ai peut-être mis le son un peu trop fort dans mon casque. <rire> bon, alors, du coup, est-ce que si on le refait, ça le refait Non, ça le refait plus. Ok, très bien. Bien. Est-ce qu'on le fait Est-ce qu'on le fait Est-ce qu'on le fait Creuse Oh J'ai été téléporté encore une fois. Ok, je viens encore de me faire téléporter. Oh Oh! Oh! la la la la la la la la la J'ai la la Non! Non! Non! Non! Non! la Non! J'ai envie de finir ce jeu la la la la j'ai vraiment envie de finir ce jeu à la seconde là. Mais je pense qu'en fait il y a des miroirs, c'est des pièges, faut pas fermer les yeux. Il y a des miroirs, il faut le faire pour continuer dans le jeu. Genre là, tu vois, ça sent le piège. Ah non, c'est bon. Il faut faire ça devant chaque miroir, les cross. C'est ça en fait le but du jeu. Le truc, c'est qu'il faut choisir les bons miroirs. Putain, c'est le, leur. Putain. Leur. Euh... Il est original ce jeu, franchement, leur idée est pas comme du tout. De fermer les yeux comme ça devant un miroir, et quand tu lâches le clic gauche, tu sais pas. Ce qui va se passer, c'est horrible. Bon, il se passe rien dans celui-là. Ah, c'est horrible, j'aime pas ça, je vous jure, j'aime pas ça. Il oh, n'y a rien dans celui-là. Putain, c'est fait baiser, et Ah, il y a un miroir ici. Il y a un miroir qu'on n'a pas fait. Ok, ça doit être celui-là. Est-ce que vous êtes prêts 3, 2, 1. Oh C'est bon, c'était juste un cassage. Rien de grave. Juste un cassage. Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Nous avons un miroir sauvage devant nous alors, qu'est-ce qui va se passer 3, 2, 1. Magie, magie. Oh là là là là là. Il vient de s'éteindre. Le miroir vient de s'éteindre. On continue. Il y a un miroir au fond là-bas. Oh putain, il y a un bras. Qu'est-ce que c'est que cette merde Dégage. Ah Mais il est là ce con. Ok. Il y a un mec juste devant moi. Qu'est-ce que je suis censé faire Fermer les yeux Oh, il vient de disparaître. Mirror skills, Allons, on tente les crows. Putain on tente Top ah. Oh. Oh. What ton Oh Putain c'est dégueulasse. You were burned alive. Je suis mort brûlé, c'est ça Ok, je crois que je suis mort Bon, oh bah écoutez, Cross, c'est peut-être la fin du jeu, j'en sais rien. Euh, vu que je ne connais pas le jeu, je ne peux pas dire si c'est la fin ou pas. En tout cas, c'était très sympa comme petit jeu d'horreur. J'ai vraiment bien aimé. Euh, c'était plutôt cool, j'ai bien flippé. J'espère que ça vous aura plu, les Cross. Le lien du jeu est dans la description de la vidéo, si vous voulez le télécharger. Profitez-en, il est assez sympa. Un peu court, mais sympa. En même temps, c'est une démo, démo version, donc c'est une démo, donc... Oui. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un petit like sur la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir comme d'habitude Et je vous retrouve très bientôt pour de prochains horror games Portez-vous bien et à la prochaine Ciao